Bonjour, aujourd'hui on va travailler les pectoraux et les biceps. J'ai envie de dire que dans les pompes on travaille tout le haut du corps, très important. Si je ne travaille pas un petit peu le haut du corps, je me fais mal au dos à chaque fois que je porte quelque chose. Je veux porter mes courses, mes mots quand je vais partout dans la rue euh, porter mes valises, je me fais mal au dos parce que travailler avec le haut du corps. Donc, très important de travailler un petit peu sur le haut du corps. Je commence donc par les pompes. Les pompes, c'est vraiment donc archi-complet. J'ai mes mains, mes épaules sont bien au-dessus de mes mains. Voilà, avance un peu. Par contre, on y va, Marine Les épaules, les fesses, les genoux sur la même ligne. Et je descends. Un, je remonte. Deux, c'est des pompes sur les genoux. Trois et quatre et 5 je vais aller comme ça jusqu'à 10 je souffle. je reprends une deuxième série si je peux, la première série j'essaierai de la faire sur les pieds si je peux faire répondre sur les pieds la première fois, j'en ferai une et je continue le reste des séries sur les genoux. La deuxième fois, j'en ferai deux, j'en ferai trois. Petit à petit, comme ça, je j'augmenterai je, ma série de vraies pompes. Mais après, je termine toujours sur les genoux en pause pompe. D'accord Sur les genoux. Merci.